Merci pour, euh, pour cette invitation. Je vais essayer de en fait de présenter quelques éclairages un peu contrastés sur euh, l'analyse que j'ai proposée dans le livre, pour qu'on ait une idée un peu de partielle, mais euh, de ce que j'ai voulu faire dans ce gros livre hein, euh, que j'ai mis trois ans et demi à écrire. Les, les matériaux que j'ai accumulés datent, euh, à commencé en. en, en en 2012, euh, autour de ce que j'appelle donc l'extrême droitisation des espaces publics en France. Euh, espaces publics parce que euh, champ politique, médias, euh, réseaux sociaux, internet. Parce que je, je, je ne pense pas qu'il y ait une extrême droitisation de la société française. Donc il y a un écart entre l'extrême droitisation publique et quelque chose de plus contradictoire et mouvant mobile dans la société française. Euh, et d'ailleurs, la thèse de la droitisation de la société française a été un outil euh, pour accélérer l'extrême droitisation, euh, puisque ça a été un, un, des, un, une, un des repères principaux du sarkozisme qui a beaucoup contribué à dérégler les choses. Et euh, le sarkozisme s'est calé sur cette idée de droitisation de la société française à partir de certains sondages, etc. Et aujourd'hui, largement, même à gauche, beaucoup de gens sont sur cette idée que c'est la société française qui se droitise et que donc il faut répondre à cette droitisation avec des propositions droitières. Le macronisme a été dans ce sens, des fractions de la gauche aussi, euh, Valls, etc. Donc... En fait, cette thèse de la droitisation de la société française a été un élément, un facteur d'extrême droitisation plutôt. Donc. Alors, je vais présenter en fait trois, trois morceaux. Je vais rappeler les rappeurs cardinaux de la démarche. Après, euh, je vais m'arrêter sur des particularités de la, de la nouvelle extrême droite idéologique. Et puis après, je vais m'arrêter sur la façon dont nos discours venant de la gauche contribuent à ça. Donc comme ça, on aura fait un, un panorama euh, D'abord, les repères globaux de la démarche. Il y a trois notions principales dans mon livre. J'appelle ça ultraconservatisme, confusionnisme et identitarisme. Donc, c'est les trois concepts principaux. Et ces trois concepts principaux, je les nomme formation discursive. Formation discursive autour de discours, c'est une notion que j'emprunte à Michel Foucault dans un livre de 1969, L'archéologie du savoir, c'est quoi une formation discursive C'est un espace rhétorique et idéologique, composite, peuplé de contradictions euh, que personne ne maîtrise réellement et qui est en rupture avec les deux modes principaux qu'on a quand on analyse les idées et les discours aujourd'hui dans les milieux académiques comme dans les milieux journalistiques et dans les milieux militants. Le découpage par auteur, on va regrouper tous les discours d'un seul auteur et donc c'est l'auteur qui va produire ou alors le découpage par courants idéologiques et politiques qui sont dotés d'une certaine cohérence. Là, une formation discursive, ça peut être des gens qui sont très opposés réellement, comme le printemps républicain ou euh, Frédéric Lordon, Manuel Valls ou Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, ces gens très opposés vont participer à sédimenter des évidences partiellement communes. Et c'est la notion de formation discursive comme découpage dans les discours et les idées qui nous permet de voir ça, pas si on découpe par auteur ou par courant idéologique, parce que là, ça serait opposé. Et par auteur, par exemple, un même auteur peut, dans certaines situations, participer à des formations discursives différentes. Mélenchon, dans mon livre, par exemple, à certains moments, il participe à ce que j'appelle formation discursive confusionniste et à d'autres moments, à la formation discursive de l'émancipation. Donc, le découpage auteur n'est pas le bon, le découpage... Euh, courant idéologique n'est pas le bon pour saisir ce qui est en train de se passer, et qui, de l'extrême droite jusqu'à la gauche radicale, contribue à sédimenter des évidences partiellement partagées par des gens qui, en même temps, tout opposent. Bon. C'est là où il y a cette particularité, euh, disons, de la notion de formation discursive. Alors, les trois formations discursives, l'ultraconservatisme, sont des mélanges idéologiques qui associent plus ou moins des xénophobies, dont la xénophobie anti-migrants, l'islamophobie et ou l'antisémitisme, du sexisme et de l'homophobie dans un cadre nationaliste qui fantasme un peuple homogène culturellement, un peuple nation. Ça, c'est, disons, la caractéristique de cet ultraconservatisme. La deuxième formation discursive, le confusionnisme, c'est pas toutes les confusions, c'est le développement, justement, d'interférences entre des postures et des thèmes d'extrême droite, de droite, du centre de la gauche modérée dite républicaine et de la gauche radicale. Donc, ce n'est pas du tout les extrêmes se rejoignent, comme dans le schéma médiatique. En fait, c'est transversal à l'ensemble de l'espace politique. Alors, j'ai dit des postures et des thèmes, des postures... Ça peut être le remplacement de la critique sociale structurelle des inégalités, des dominations, des discriminations, qui est associée, disons historiquement à la notion de gauche et à la pensée critique. Ça va être remplacé par une mise en cause superficielle de ce qu'on appelle le politiquement correct, par des schémas complotistes euh, et par la focalisation de la critique sur les personnes, hier Sarkozy, Hollande, aujourd'hui Macron. Premier élément dans les postures, ce déplacement de la critique sociale, d'une certaine façon, la critique sociale qui appartenait à la gauche, aujourd'hui, euh, l'extrême droite, d'une certaine façon, est en train de mettre la main sur la critique sociale sans que la gauche ne s'en aperçoive réellement. Donc, euh, des postures, des thèmes, la valorisation du national et la dévalorisation du mondial et de l'européen. Une dénonciation qui va amalgamer deux choses, la dynamique des droits individuels propres au libéralisme politique et la domination du marché propre au libéralisme économique. On va appeler ça libéral. Ce qui va faire que, par exemple, dans la manif pour tous, on va dénoncer le mariage homosexuel au nom de la lutte contre le marché. Hein, parce qu'on a amalgamé le libéralisme politique et le libéralisme économique. C'est un, une figure qui vient de la gauche, euh, qui vient du Parti communiste, euh, qui a formulé ça le plus, c'est le philosophe Jean-Claude Michéa. Bon. C'est lui qui a le plus fourni ses ressources sur l'unité du libéralisme, du libéralisme politique et du libéralisme économique. Ça peut être la fixation positive ou négative sur des identités qui sont supposées homogènes et closes. Positive, l'identité nationale. Négative, les musulmans. Et c'est l'effritement de la frontière symbolique avec l'extrême droite. On voit le passage de 2002, barrage à l'extrême droite au flottement de 2017 sur le deuxième tour. Ce flottement va sans doute être plus flottant encore pour cette présidentielle. On a de plus en plus de discours qui s'ématrisent Macron et l'extrême droite et je commence à entendre dans les milieux militants des gens qui disent que, j'ai entendu ça récemment euh, par un camarade de la CNT, euh, que Macron est plus fasciste que Le Pen. Donc, donc on est passé de la barrière symbolique avec l'extrême droite à une symétrie. C'est la même chose, c'est blanc bonnet. Et, bleu. et maintenant, on commence à entendre des discours qui disent que finalement, le vrai fascisme, c'est Macron et ce n'est pas Le Pen ou Zemmour. Bon. Donc on a ce, ce, cette évolution euh, dans les thèmes. Bon. Ça, ça s'opère dans un contexte de fort recul du clivage gauche-droite qui avait structuré la vie politique au niveau mondial au XXe siècle, qui a émergé à la fin du XVIIIe, qui a cheminé lentement au XIXe, je fais une analyse un peu de, de ça, euh, et euh, historique, et ce clivage gauche-droite qui a dominé le XXe siècle au niveau mondial est en train de s'effriter, et dans, ce, dans cet effritement, c'est surtout la crise de la notion de gauche hein, qui est en, en jeu. Donc c'est dans un contexte particulier de crise de la gauche et du, du, du recul du clivage gauche-droite que s'effectue. C'est des règlements idéologiques. Donc confusionnisme, ce n'est pas un synonyme de confusion, ce n'est pas toutes les confusions, c'est un sens politico-idéologique précis dans un contexte particulier. Dans la situation de recul du clivage gauche-droite, le confusionnisme, ça aurait pu être dans un autre contexte différent, bénéficie principalement à l'extrême-droitisation. Pourquoi Parce que d'une part, il contribue tout à la fois à légitimer de manière soft des postures et des thèmes venant de l'extrême-droite. Bah évidemment, hein, on a vu récemment Valérie Pécresse, le grand remplacement, bon, un usage soft. Mais avant qu'il abandonne la course à la présidentielle, quelqu'un qui était considéré comme à gauche de la gauche, Arnaud Montebourg, qui va chercher dans le programme du Rassemblement National une proposition sur les migrants qu'il emprunte au Front National. Pour, euh, donc, on a euh, cette, euh, cet élément, euh, donc... Euh, ça légitime de manière soft des postures et des thèmes venant de l'extrême droite. Et ça affaiblit un peu plus la gauche en la désarmant face à la dynamique ultra-conservatrice. Tro la troisième formation discursive, c'est l'identitarisme. C'est réduire les personnes et les groupes à une identité principale homogène et fermée. Par exemple, une identité nationale ou une identité religieuse. Ça peut être une identité positive valorisée ou une identité négative dévalorisée. Il faut donc distinguer l'identitarisme de l'identité, puisque on pourrait dire que l'identitarisme, c'est en quelque sorte une pathologie de l'identité, qui renvoie à des formes d'enfermement identitaire. Alors, il y a une très grande variété d'identitarisme. Le nationalisme d'extrême droite est un identitarisme, mais aussi le nationalisme du régime de Poutine en Russie. Celui du le régime hindouiste anti-musulman de Modi en Inde, dont on parle peu, mais qui est assez important quand même, c'est un des plus grand pays du monde, ou encore la très grande variété de ce que j'appelle des islamo-conservatrices, je n'utilise pas le mot islamiste parce qu'il est tellement utilisé à toutes les sauces que je préfère utiliser le mot islamo-conservatisme. Et au sein même des mouvements sociocritiques, il y a des modalités d'identitarisme qu'on peut appeler des identitarismes inversés, et je, tout à l'heure je parlerai du cas des indigènes de la République. Voilà pour euh, les euh, principales notions de la démarche, le, le découpage méthodologique avec formation discursive, les trois principaux concepts. Ces trois formations discursives sont autonomes pour moi. Elles ont des interactions et des intersections seulement. Il y a des interactions et des intersections entre ultra conservatisme et confusionnisme, entre confusionnisme et identitarisme, etc. Mais chacune est autonome, elle ne s'englobe se, euh, pas euh, mutuellement. Alors, pour rentrer plus particulièrement dans la matière, je vais prendre là d'abord, je vais commencer par euh, l'extrême droite idéologique, ce que j'appelle deux figures post-fascistes, Alain Soral et Eric Zemmour. Euh, alors, je parle de post-fascisme euh, pour le pôle le plus radicalisé de l'ultraconservatisme. Tout l'ultraconservatisme, pour moi, n'est pas post-fasciste. Par exemple, si on prend la Manif pour tous. Il y a des secteurs post-fascistes, mais toute la manif pour tous n'est pas post-fasciste. Donc c'est le pôle le plus radicalisé. Et j'utilise le mot post-fasciste parce qu'il y a un débat en cours dans les milieux académiques et dans les milieux militants pour savoir comment on caractérise l'extrême droite actuelle. Bon. Alors, il y a ceux qui continuent à employer fascisme, souvent ils utilisent aussi de manière de synonyme néofascisme L'inconvénient de, de garder simplement fascisme ou néofascisme, c'est de faire comme si euh, l'extrême droite est toujours la même et que donc on ne pense pas ces transformations. Et une transformation importante pour moi, ça a été euh, la récupération du vocabulaire républicain par l'extrême droite, puisque les fascismes des années 30 sont anti-républicains. Et là, on a égalité, liberté, fraternité, l'importance de la laïcité qui sont utilisés par l'extrême droite et une extrême droite qui se revendique républicaine, bon. alors que les fascismes des années 30 étaient disons, anti-républicains. Il y a donc ceux qui parlent de fascisme qui ne voient pas assez les déplacements et il y a ceux qui parlent de populisme. Mais alors, ceux qui parlent de populisme effacent complètement le lien entre l'extrême droite actuelle et les fascismes historiques. Et notamment le fait que se maintient à la fois le nationalisme et la xénophobie comme un élément, euh, disons, de, des extrêmes droites actuelles. C'est pour ça que j'utilise post-fascisme dans post-fascisme, le mot « fascisme » vise des éléments de continuité et poste des changements. C'est pour ça que j'utilise ce terme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de fascisme. Un post-fascisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de fascisme. Par exemple, quand on utilise le mot « post-colonial », on ne dit pas qu'il qu y a toujours des effets de la colonisation aujourd'hui, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus. Hein? Bon. Mais ça permet, il me semble, mon problème, c'est d'équilibrer les continuités et les changements de l'extrême droite actuelle. Cette notion, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, elle a été proposée euh, en, 1900, en 2000 par un philosophe de gauche hongrois, Gaspard Miklos Tamas, euh, pour caractériser le premier gouvernement en Hongrie sous la direction de Viktor Orban en, en 1998-2002. Euh, parce qu'il se trouvait face à un, à un gouvernement qui arrive par les élections et qui ne remet pas en cause complètement l'état de droit euh, constitutif de la Hongrie, qui fait des transformations, etc. Mais alors comment Comment qualifier, disons, cette forme d'extrême droite euh, qui n'a pas exactement les mêmes pratiques que l'extrême droite des années 30 hein. C'est pas Mussolini, c'est pas Hitler. Bon, même quand on gagne les élections, après, Mussolini, Hitler, il y a des transformations très rapides, disons, du cadre institutionnel. Euh, là, c'est pas tout à fait le cas. Alors, deux des principaux idéologues post-fascistes, il y en a d'autres qui sont moins connus, euh, comme Hervé Juvin... Euh, un qui est plus connu euh, à cause de la théorie du remplacement comme Renaud Camus, mais je, je vais présenter, disons, Soral et Zemmour, parce qu'en en, en analysant une série de discours d'Alain Soral et d'Éric Zemmour, en fait, on a une sorte d'idéal type de, du post-fascisme français, hein, simplement euh, avec des, les éléments communs. Il hein. euh, y a des différences entre eux, mais avec... Bouger. Principalement jusqu'à présent, Alain Soral était plutôt. C'était le contenu de la xénophobie euh, antisémite, sous la catégorie antisionisme. Mais euh, Zemmour était plutôt négrophobe et islamophobe. Mais dans la dernière période, la réévaluation de Pétain, ce qu'il a dit sur l'affaire Dreyfus, etc., euh, ce qu'il a fait sur le, le, le massacre de l'école de Toulouse, récemment encore, tous ces éléments euh, indiquent que. Euh, Malgré ses origines juives, Zemmour est en train de tomber dans l'antisémitisme. D'ailleurs, le grand raman de France a dit que Zemmour était antisémite bon. euh, récemment. Donc là, il y a un bouger là-dessus. C'est comme la particularité de Zemmour, c'est que euh, Soral voulait. En fait, le projet de Soral était d'allier les chrétiens intégristes et ce qu'il appelle les musulmans patriotes dans une alliance anti juive. Ça, c'est le projet de Soral. Donc, la laïcité était très critiquée, alors que pendant longtemps, Zemmour s'est appuyé sur la laïcité dans un usage anti-musulman, mais s'est appuyé sur la laïcité. Là, il bouge un peu encore parce qu'il évolue vers les thèmes de, en essayant d'associer laïcité et racines chrétiennes de la France, hein, comme l'a comme fait Ciotti, etc. Donc, on a une évolution aussi du discours de Zemmour depuis quelques temps. Bon. Alors. Alors, si on prend les discours de Soral et de Zemmour, on peut dégager des arêtes, donc idéales typiques du post-fascisme à la française. Donc, premièrement, le genre, la séparation entre le masculin et le féminin est, une, est vue comme une nature, et l'homosexualité comme une dénaturation. Deuxièmement, l'obsession de l'identité, avec une mythologie qui voit s'affronter des identités euh, menaçantes, musulmanes, juives, noires, gays, celles des migrants dans des configurations qui vont être stigmatisées, qui sont des outils polémiques, ce qu'on va appeler communautarisme, ce qu'on va appeler multiculturalisme, ça c'est le mal. Bon. Et ces identités menaçantes sont menaçantes par rapport à une identité nationale fantasmée, pure, originelle, enracinée, euh, qu'on doit rétablir, bon. et qui est souvent dotée de tonalités euh, masculines. L'opposition entre le social, qui est d'ailleurs plus masculin, du côté du vrai peuple et le sociétal plus féminin, du côté des bobos. Bobo, dénomination d'origine américaine assez polysémique dans le débat français, puisque c'est David Brooks, un, un éditorialiste du New York Times, qui l'a inventé, mais ça visait les ultra-riches de l'époque de Clinton. Aujourd'hui, euh, euh, une professeure des écoles qui est insérée dans le réseau d'éducation sans frontières peut être stigmatisée comme Bobo. Et un patron assez à l'aise de province peut être considéré comme faisant partie du V peuple. Donc la notion de Bobo sert plutôt à donner l'impression que ça ressemble à la lutte des classes marxistes, mais à reconfigurer l'idée qu'on a des classes, au contraire. Bon. Euh, quatrième élément, la purification du V peuple, de ces éléments supposés halogènes. Alors ça varie en fonction des textes, des auteurs les migrants, les roms, les arabes et les musulmans, les juifs, les noirs, les gays, les lesbiennes, les femmes en général, les femmes voilées en particulier. Donc un vrai peuple homogène du point de vue culturel, religieux. Un vrai peuple nécessairement national, donc français dans ce cas, un peuple nation qui est opposé à l'Europe et à ce qui est appelé mondialisme, qui est diabolisé dans une logique nationaliste. Dans ce cadre, on a une marginalisation politique des individus en tant que singularité, les individus sont fusionnés dans une entité collective, le peuple-nation, ce qui est accompagné de la naissance de l'individualisme, assimilé à l'égoïsme, à l'égocentrisme, au narcissisme. Donc, dénonciation de l'individualisme. Par contre, les individus ordinaires sont marginalisés, ils doivent être fusionnés dans le peuple-nation, mais on a la valorisation du génie des grands hommes, des chefs, qui sont dotés d'un pouvoir d'incarnation individualisé, hein, des mouvements collectifs, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a que le, les chefs qui ont le droit à l'individualisme hein, dans ce schéma. Voilà à peu près le cadre du, du discours post-fasciste, tel qu'il se dégage à travers les discours de Soral et Zemmour. Alors ce post-fascisme s'appuie sur ce que j'appelle une tuyauterie ou une plomberie cognitive et narrative, c'est-à-dire un mode de connaissance et une façon de raconter des histoires, que sont l'essentialisme et le conspirationnisme. L'essentialisme, c'est une vision du réel à travers des identités compactes, durables, des essences qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de contradictions, qui n'ont pas de diversité. Et ça va marquer fortement l'approche des groupes, des cultures, des nations, et de toutes les identités collectives, notamment les deux groupes qui sont opposés, par exemple les migrants en négatif, le peuple en positif, parce qu'en général les migrants sont sortis du peuple, mais il faut faire attention, par exemple, c'est que dans les discours de sora les Zemmour, les migrants sont sortis du peuple, mais dans les discours de Frédéric Lordon aussi, dans plusieurs discours de son blog du monde diplomatique. Et là, on est du côté de la gauche radicale. Et, et Lordon se pose la question de comment réallier les migrants et le peuple, comme si les migrants ne faisaient pas partie des classes populaires. Bon. Donc, on a toute une série de déplacements hein, discursifs qui sont extrêmement périlleux, hein, euh, parce qu'elles vont de l'extrême droite jusqu'à la gauche radicale. Euh, on pourrait dire la même chose de la, la, la notion de peuple chez Valls, chez Caroline Fourest, etc., dans la, ce qu'on appelle la gauche dite républicaine bon, aujourd'hui. Essentialisme, la trame narrative conspirationniste, ça met l'accent sur le rôle principal des manipulations cachées euh, dans l'explication des événements ou des processus historiques en général. Il faut bien distinguer ici théorie du complot, conspirationnisme et complot. C'est-à-dire que pour les sciences sociales, il y a bien des complots dans l'histoire humaine, c'est-à-dire des manipulations cachées. Mais ce que mettent en cause les sciences sociales, c'est les théories du complot ou conspirationnisme. C'est-à-dire qu'une manipulation cachée est l'élément principal d'un événement ou d'un processus historique en général, puisque les explications des sciences sociales sont toujours des explications plurifactorielles, c'est-à-dire qui mettent en interaction plusieurs facteurs. Donc le conspirationnisme, c'est de dire que la manipulation cachée est l'élément principal d'explication de ce qui arrive. Les complots, les manipulations cachées peuvent être intégrés comme un des facteurs possibles, pas toujours, dans l'analyse des sciences sociales, comme en interaction avec d'autres facteurs. Donc il faut bien distinguer ça parce que dans le débat médiatique sur conspirationnisme, on mélange les deux. Et donc, ce qui fait que ceux qui, qui critiquent la critique du conspirationniste disent « oui, mais il y a bien des manipulations cachées ». Par exemple, il n'y avait, avait pas d'armes de, de, de destruction massive en Irak. Bon, c'est vrai, etc. Bon. Euh, donc, il y a bien des manipulations cachées dans l'histoire humaine, mais euh, les théories du complot, c'est différent. C'est un mode d'explication qui fait de, de, de la manipulation cachée l'élément principal d'explication. Alors, la pré-candidature présidentielle de Zemmour, sa surmédiatisation, qui a joué un rôle important en septembre-octobre 2021, candidature qui n'était pas assurée en un premier temps, mais qui, qui va émerger pour des raisons largement aléatoires liées à l'agenda médiatique, c'est-à-dire qu'on passe l'été avec le mouvement anti-pass, anti-vax, ça s'épuise, il manque quelque chose sur J. Zemmour et il occupe pendant deux mois l'essentiel de l'espace médiatique, ce qui va consolider sa campagne dans ce que euh, on appelle dans les sciences sociales une prophétie autoréalisatrice hein, qui a fini par une sorte de bulle sondagière qui s'est entretenue elle-même et médiatique à le porter au cœur. Ce qui fait que ensuite la, la, la primaire des Républicains va être aimantée par la zémorisation, d'où euh, Ciotti qui est proche des tests de Zemmour qui arrive en premier et qui fait 39% au deuxième tour. Et puis jusqu'à hein, euh, récemment le discours de Pécresse euh, qui valide la théorie du grand remplacement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure pour Montebourg aussi, hein, à un moment donné, sur ses propositions sur les migrants. Donc, on a eu une, une tendance à ce que les discours de Zemmour aimantent l'ensemble de la pré-campagne, puis de la campagne présidentielle jusqu'à l'invasion en Ukraine. L'invasion en Ukraine va créer un autre contexte hein, donc on, on, dont on pourra parler. Euh, donc, euh, y a une, la particularité de, de Zemmour, c'est que le principal, un des principaux idéologues post-fascistes de la période 2005-2020 euh, va passer à la politique euh, professionnelle. Voilà, c'est ça la nouveauté. Parce que jusqu'à présent, il y avait une autonomie des mouvements que j'analyse dans mon livre, l'extrême-droitisation idéologique, une certaine dynamique intellectuelle à l'extrême droite et le rassemblement national avec des liens, des tensions, etc. Ce n'était pas, pas exactement les mêmes processus. Là, le passage de Zemmour va faire passer, disons, cette extrême-droitisation idéologique qui existe depuis une quinzaine d'années, euh, du côté, disons, euh, de l'espace électoral dans une crise particulière de la gauche, donc qui va occuper beaucoup d'espace et euh, qui va augmenter, diviser l'extrême droite politique, mais en même temps augmenter son score. Hein, parce que si on prend les deux candidats d'extrême droite, l'extrême droite augmente son score pour l'instant. Euh, donc là, il y a un élément important et la particularité de Zemmour aussi, c'est qu'il est plus à droite que Marine Le Pen parce qu'il a été condamné plusieurs fois, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen pour ses propos racistes. Il est clairement dans ses livres euh, sexiste, euh, homophobe, euh, ce qui, ce qui, euh, alors que Marine Le Pen a toujours été prudente sur ses terrains, y compris elle avait refusé de, de participer à la manif pour tous, aux manifestations, contrairement à sa nièce. Bon. Euh, et pourtant, donc il est plus à l'extrême droite que Marine Le Pen. Marine Le Pen euh, a, a, a refusé de valider la théorie du grand remplacement, contrairement à sa nièce aussi. Euh, donc elle était plutôt dans un processus de banalisation. Hein. Et pourtant, il est considéré comme plus respectable à droite. Parce que, bon, il y a eu la dimension médiatique, mais il est journaliste depuis une vingtaine d'années au Figaro, au cœur de la droite. Il connaît la plupart des professionnels de la politique de droite. Et donc... Il est considéré comme la droite, bien qu'étant plus à l'extrême droite que Marine Le Pen. Ce qui fait que, par exemple, cette, cette perspective, euh, l'Ukraine l'a éloigné. Hein. Avant l'Ukraine, c'était une possibilité. S'il si il atteignait le deuxième tour, par exemple, une partie des Républicains appellerait à voter pour lui, comme Ciotti et d'autres. Aucun leader républicain n'appellerait clairement à voter pour Marine Le Pen au deuxième tour face à Macron. Hein. C'est la différence. Donc, on a cette particularité qu'il est plus à l'extrême droite, mais qui peut emporter une partie de la droite. Bon. C'est une autre des particularités de, de Zemmour en politique. Voilà pour euh, le pôle, disons, euh, que j'appelle post-fasciste. Le, le, mon troisième élément, c'est euh, le confusionnisme et l'identitarisme qui viennent de la gauche et qui vont faciliter l'extrême-droitisation. Donc, cette dynamique actuelle de l'ultraconservatisme qu'on n'a pas toujours vu, que je n'ai pas vu sur le moment. Hein. Moi, j'étais militant d'abord, je viens du Parti socialiste il y a très longtemps, mais j'étais militant de la Ligue communiste révolutionnaire, puis fondation du NPA. Euh, et dans ces années-là, on pensait qu'au euh, milieu des années 2000, que la gauche radicale avait la main, qu'elle allait remplacer les deux pôles en crise de la gauche, le pôle communiste, et le pôle, disons, social-démocrate qui s'était converti au néolibéralisme. On n'a pas vu, en fait, on croyait qu'on avait la main. Il y a eu le vote sur le TCE 2005, puis le dernier grand mouvement social qui réussit contre le CPE 2006. À ce moment-là, on pense que c'est le moment de la gauche radicale. Voilà. Bon. En fait, sans doute, c'est la fin, mais on ne le voit pas sur le moment. C'est la fin. On sous-estime la composante Front national dans le vote de 2005 contre le TCE, on en fait comme si c'était une victoire simplement de la gauche radicale, bon, alors que justement ça a la campagne dextrême droite et la campagne du non-de-gauche. Bon. Euh, et donc on n'a pas vu non plus qu'il y avait une dynamique idéologique en cours, on n'a pas perçu, et on n'a pas vu que quelque chose a facilité cette dynamique idéologique, c'est le dérèglement provoqué par Sarkozy. Sarkozy, d'abord ministre de l'Intérieur, puis président à partir de 2007. Parce que c'est un de ceux qui va le plus dérégler les choses. Il va dérégler les choses parce que pour, pour euh, gagner l'élection de 2007, il va incorporer des thèmes d'extrême droite de manière plus soft. Hein, donc, d'où le thème de l'identité nationale, etc. Ça va réussir dans un court terme parce qu'il va diviser quand même par deux le, le, le score de Jean-Marie Le Pen en 2007. Au premier tour, par rapport à 2002, mais après, il a légitimé les thèmes d'extrême droite, qui va en fait faire que l'extrême droite va être plus forte après coup. Donc, il va légitimer des thèmes d'extrême droite et il va dérégler le rapport à gauche, parce qu'il va appeler des ministres de gauche dans son gouvernement. Et même, il va y avoir là, cette perversité de demander à un ministre issu du Parti socialiste, Éric Besson d'être le titulaire du ministre de l'identité nationale, c'est-à-dire le plus à l'extrême droite de son gouvernement. Et puis, il y a tout l'habillage idéologique, les références à Jaurès, à Gramsci, à Guy Moke, etc. C'est-à-dire l'usage du patrimoine de la gauche dans... Donc le, le sarkozisme a été un moment, un grand moment régleurs dont on n'a pas vu. Dans la gauche radicale, on insistait trop, à mon avis, sur la dimension néolibérale du sarkozisme. Mais on, a, on, a, on a peu vu sur le moment comment ça contribuait fortement à dérégler un peu plus idéologiquement les choses et à autoriser des choses qui sont venues après, qui paraissaient euh, étonnantes. Donc on a une dynamique de l'ultraconservatisme, mais qui va être appuyée, c'est important, de manière involontaire, ce n'est pas une volonté, par le développement à gauche du confusionnisme. Il hein. n'y a pas une volonté à gauche de favoriser l'extrême droite ou la droite, mais il va y avoir une contribution involontaire. Et le, le propre de mon livre, c'est d'essayer de rendre visible ou conscient des processus qui sont largement non conscients et involontaires pour justement essayer de les freiner. Hein. Bon. Donc, ce n'est pas une accusation euh, visant des personnes. Hein. Euh, je l'ai dit, les locuteurs que j'analyse, ils participent à ce confusionnisme dans certains cas. Parfois, ils participent euh, à la formation discursive de l'émancipation. Alors, je vais prendre un arc 4K de, de confusionnisme qui viennent de la gauche. Emmanuel Macron, Natacha Polony, Frédéric Lordon, Uriah Boutelja. Donc, ça, ça nous fait un arc assez large. Bon. Donc, il faut savoir donc, que l'actuel président de la République, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de centre droit, il vient du Parti Socialiste, donc il vient de la gauche. Et euh, dans un premier temps, il a construit, disons, son premier mandat, en s'appuyant sur, euh, disons, une façon de pomper les forces, disons, de, du Parti socialiste, Emmanuel Macron, sur les questions identitaires, culturelles, etc., sa, sa campagne de 2017 est très floue. Mais à distance, les thèmes identitaires ne s'engage pas et donne plutôt une vision de quelqu'un attaché à la dimension pluriculturelle de la société française. Ça, c'est sa campagne. Bon. Il y a un tournant en décembre 2018. Il y a un tournant en décembre 2018 comme réponse à la crise des Gilets jaunes, qui le déstabilise pendant quelques semaines. Il va annoncer, disons, le grand débat national. Hein. C'est ça qui va lui permettre de rebondir. Hein. Après un moment de flottement, c'est son discours du 10 décembre 2018. Il va annoncer un grand débat national et c'est là qu'il va commencer à associer, dans ce discours du 10 décembre 2018, laïcité, identité nationale, immigration. Comme trois problèmes qui sont associés qu'il faut régler comme problème. Pourquoi les Gilets jaunes euh, parce que, ça c'est un long chapitre sur les Gilets jaunes comme mouvement composite, avec des composantes émancipatrices et des composantes ultra-conservatrices dans, dans le livre. Euh, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit à gauche et dans la gauche radicale, le, les Gilets jaunes n'étaient pas un mouvement de manière homogène émancipateur. Il avait des, des composantes d'extrême droite aussi, minoritaires, et des dimensions confusionnistes. Et que euh, les dimensions autour de l'immigration... Des choses comme la théorie du grand remplacement ont un, eu un écho important, l'antisémitisme aussi, dans les Gilets jaunes. Hein, il faut se rappeler par exemple du, de l'emballement du Facebook Gilets jaunes avec le, le thème, disons, du pacte de Marrakech. Si bien qu'il y a eu pendant un mois au moins des manifestations avec non au pacte de Marrakech, dans des, moi je l'ai vu à Lyon, par exemple, des manifestations de Gilets jaunes. Le pacte de Marrakech c'était quoi c'était une conférence intergouvernementale qui a eu lieu à Marrakech, sous l'égide de l'ONU, qui a développé des, des points communs possibles sur la politique d'immigration au niveau mondial, qui n'engageait personne. Et donc, une partie de la droite et de l'extrême droite a tout de suite dit, euh, en fait, au pacte de Marrakech, la France et d'autres pays ont décidé de changer la population blanche, chrétienne, française, par une population arabe et noire, musulmane. Donc, on a fait du pacte de Marrakech l'expression du grand remplacement. Et ça a pris un, un élément très important dans les gilets jaunes, hein, on ne se souvient pas, etc. Là, les lectures de gauche radicale des gilets jaunes ont mis de côté cet aspect, bon, euh, parce que ça devait être un mouvement émancipateur qui rénovait le mouvement ouvrier, etc. etc. mais on n'a pas voulu voir le caractère contradictoire et composite de ce mouvement. Euh, par contre, Macron, il est informé par des sondages, par les préfectures, etc., que ces thèmes jouent. Donc, quand il répond aux gilets jaunes, il répond là-dessus. Immigration, laïcité, identité nationale. Bon. Euh, quand il tire les conclusions du grand débat le 25 avril 2019, donc on est à la fin, il va ajouter à identité nationale, laïcité, immigration, islam politique et communautarisme. Donc, alors, il met un peu plus le doigt dedans. Puis, Devant les députés de la République en marche, le 11 février 2020, c'est là que va apparaître le mot séparatisme qui va être associé à insécurité. Il va remplacer communautarisme par séparatisme. Et il va associer séparatisme à euh, insécurité. Ça débouchera sur la loi dite sur le séparatisme du 24 août 2021. Un, Séparatisme, c'est l'idée qu'une partie de la population musulmane voudrait se séparer de la République une et indivisible. C'est ça. Ce terme, il ne le dit pas, mais il l'emprunte à un idéologue ultra-conservateur qui vient de la gauche, Christophe Guillouis. C'est lui qui lance en 2010 dans Fracture française ce thème. Il va associer séparatisme social, la séparation entre les riches et les pauvres, et séparatisme ethnique. Dans son discours devant les, les députés de La République en marche, c'est un discours dont on a simplement des bribes. Il y avait des journalistes qui assistaient. Il n'y a pas de, de retranscription officielle du, du discours. Il va d'ailleurs, comme Guy lui, associer les deux. Il va dire oui, vous, les riches, les bobos, etc., qui sont dans les quartiers favorisés, ils n'ont pas à subir l'islam et l'immigration, etc. Alors que c'est les classes populaires qui subissent le séparatisme musulman. Donc il fait complètement, Alors je ne sais pas si c'est un conseiller à lui, si c'est lui qui a euh, lu Guy Lui, etc. Bon, L'important de Guy Lui, c'est qu'il vient de la gauche, il est un des fondateurs de ce qu'on appelle à un moment donné au Parti Socialiste la gauche populaire. Et il va irriguer de ses thèmes de la gauche jusqu'à l'extrême droite, Guy Lui, hein, avec le thème de la France périphérique, etc. Donc ça, Macron, Bon, une évolution, un déplacement... Euh, Deuxième locuteur, je vais prendre Natacha Polonier. Son parcours politique et professionnel est intéressant par rapport à ce que j'appelle une forme d'identitarisme qui n'est pas perçue comme un identitarisme, ce que j'appelle l'identitarisme national républicain. Alors, il n'est pas perçu comme identitarisme parce que les gens qui défendent cette forme d'identitarisme disent qu'ils le font au nom de l'universel. Ils se définissent comme universalistes euh, et ils dénonceraient toutes les formes identitaires autres. Mais en fait, c'est une forme d'identitarisme parmi d'autres, bon, l'identitarisme national républicain. Donc, Natacha Polony a un, a un parcours intéressant. En 2001, elle est secrétaire nationale du Mouvement des citoyens, initié par euh, l'ancien ministre socialiste Jean-Pierre Chevènement. Mouvement des citoyens qui, en 1993, est une scission sur la gauche du Parti socialiste, hein, sur une logique de gauche antilibérale. Bon. Euh, puis, Polonie est engagé dans la campagne présidentielle de 2002 de Chevènement. Et Chevènement, d'ailleurs, je le suis, c'est important pour moi parce que mon livre est aussi une, un parcours d'autobiographie critique. Je viens du CRS, et donc de, de, de la matrice de Jean-Pierre Chevènement. J'y ai milité pendant peut-être 17 ans. Bon. Euh, donc euh, Et j'ai été les deux premières années au MDC. Bon, euh, donc, c'est créé en 1993. En 2002, j'avais déjà quitté. La campagne de Chevènement présidentielle s'adresse à... À la fois à électorat de gauche et de droite. Et aujourd'hui, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est un, un, un gars d'extrême droite qui est son directeur de cabinet. Il a un nom noble. Qui est aujourd'hui un des principaux euh, animateurs de la campagne Zemmour. Bon, euh, qui était le directeur de campagne de Chevènement en 2002. Bon. Ah. Donc, et puis, euh, Natacha Poloni. Donc, ça, c'est les, les, les déplacements qui vont s'appeler peu à peu souverainistes euh, ou républicaines à gauche. Bon. Et qui vont mêler alors des gens qui vont se dire souverainistes, qui peuvent être de gauche, de droite ou d'extrême droite. Bon. Alors, en 2002-2009, après, après euh, chevènement, Polonais est journaliste euh, dans l'hebdomadaire dit républicain Marianne, plutôt de centre-gauche, on va dire. Elle va à droite après 2009-2011, elle est journaliste au Figaro, là, elle est moins gauche, et elle revient à Marianne en 2018, où elle devient la directrice de la rédaction. Elle un, avec directrice de la rédaction de Marianne, elle a un certain impact médiatique, pas seulement avec Marianne, puisqu'elle a aussi depuis plusieurs années deux chroniques sur France Inter, la radio publique, et maintenant, depuis mois d'août, une émission sur BFM TV. Elle est embauchée sur BFM TV pour contrebalancer Zemmour sur CNews. C'est très intéressant sur l'aimantation par les thèmes d'extrême droite, parce que Polonie, c'est de la zémorisation light. Et on l'embauche, on la met en avant pour résister à Zemmour, à la zémorisation, la harde. Et ce faisant, finalement, on met au cœur du, du débat les thèmes de Zemmour. Hein bon. Alors, je m'arrêterai sur un éditorial dans Marianne Poloni qui est intitulé « Sauver les Français musulmans ». Un peu paternaliste. C'est au moment de la marche contre l'islamophobie de novembre 2019. Rappelons-nous, cette marche, elle a lieu parce qu'il y a eu un attentat, disons, qui a fait plusieurs blessés, euh, devant la mosquée de Bayonne, par un ancien candidat du Front National. Donc, c'est un éditorial contre cette marche, hein, qui est, euh, évidemment, comme souvent c'est courant, cette marche contre l'islamophobie est présentée comme une marche islamiste. Bon. Euh, et euh, on voit là en quoi l'identitarisme national républicain est bien un identitarisme. Elle y affirme, il faut faire, je cite, passer les lois de la République et l'appartenance à la communauté nationale avant leurs convictions religieuses. Faire passer les lois de la République et l'appartenance nationale à la communauté nationale avant leurs convictions religieuses. Là, c'est les convictions religieuses des musulmans, mais ça pourrait être les convictions spirituelles juives, catholiques, athées, agnostiques. Bon. Il faut faire attention parce que ça, c'est un énoncé typiquement identitariste, sous prétexte de défendre la laïcité comme souvent dans ce pôle national républicain. Mais on ne voit pas bien son identitarisme. En fait, ça se trouve en contradiction avec la loi sur la séparation des Églises et de l'État. Puisque la première phrase de l'article 1er, la loi de 1905, affirme « la République assure la liberté de conscience ». Donc la loi de 1905, c'est la liberté de conscience comme première phrase et comme premier pôle. Donc la République en France ne demande pas aux croyants ou aux incroyants de considérer dans leur fort intérieur que leur foi ou leurs valeurs sont inférieures euh, à l'appartenance à la communauté nationale ou aux lois de la République. La, la République demande que, quels que soient leurs attachements spirituels, ils appliquent les lois de la République. Mais sur le fort intérieur des personnes, sur leur hiérarchie personnelle, la République n'a rien à dire. C'est justement ça la liberté de conscience. C'est-à-dire la, la, la République ne peut pas dire vous devez considérer dans votre fort intérieur que telle loi ou telle forme est supérieure à telle ou telle valeur. Euh, par exemple, pour soi les valeurs religieuses ou d'autres valeurs, par exemple la défense des droits humains ou la solidarité internationale peut, en son fort intérieur, primer sur les lois de la République, qui sont des lois toujours provisoires, qui changent, ou l'appartenance à la communauté nationale. Bon. Ça n'empêche pas de se conformer aux lois. Donc la laïcité française façon loi 1905 n'a rien à dire sur la hiérarchie des valeurs qui peuvent exister dans le fort intérieur des individus. Autrement, elle détruit la liberté de conscience, donc l'article 1er de la loi de 1905. Donc on a bien, dans le cas de Polonie, un identitarisme pour lequel une identité principale, nationale et républicaine, avec des coordonnées qui sont à la fois attachées à nation et à république, doivent primer pour chaque individu qui habite le territoire national. Donc c'est ça l'identitarisme, c'est de réduire un individu à une identité principale, positivement ou négativement. Dans l'espace politique, cette forme spécifiquement française d'identitarisme, qui est peu perçue comme identitariste parce qu'elle se dit universaliste, a pu être défendue par un large spectre dans le, à part depuis le milieu des années 2000. Marine Le Pen et Eric Zemmour à l'extrême droite, Nicolas Sarkozy à droite, Emmanuel Macron au centre droit depuis son tournant de 2008, et Jean-Luc Mélenchon à gauche radicale. Donc, il y a un large spectre qui peut s'inscrire à, à certains moments dans cette vision, disons, cet identitarisme national républicain. Donc, Macron, Polonie, on va aller vers la gauche radicale, Frédéric Lordon, économiste, philosophe, Aujourd'hui, Frédéric Lordon est la principale figure intellectuelle de la gauche radicale en France, qui a émergé dans les années 90 autour de la critique du néolibéralisme. Son blog sur le site du Monde Diplomatique a un grand écho au sein de la gauche radicale, c'est sans doute celui qui a le plus d'écho aujourd'hui dans la gauche radicale. Dans un livre de théorie politique qui s'appelle l'Imperium de 2015, Lordon va associer des notions cardinales pour sa construction d'affects communs et d'appartenance. Ce sont les affects communs et les appartenances qui vont être le cœur de son analyse. Pour lui, il y aurait, comme il a dit, une nécessité de l'appartenance et de sa force de saisissement. C'est très fort. Il dit à un autre moment, un affect commun produit nécessairement de l'appartenance. Dans ce cadre d'une théorie de l'appartenance, comme élément fort, on va dire enraciné, saisissant, il va défendre en priorité l'appartenance nationale et l'affect commun national contre leurs critique, ce qui va le conduire à dénigrer dans son texte l'internationalisme. Il va dénigrer d'ailleurs l'internationalisme à un moment où l'internationalisme est très faible. Bon, on ne peut pas dire que c'est le moment où il est le plus haut. Bon. Euh il ironise souvent dans le texte sur la figure des citoyens du monde, les fantasmagories du genre humain, le pharisianisme internationaliste, les desservants de l'internationalisme abstrait, etc. etc. Donc c'est vraiment très hostile, comme s'il y avait une menace internationaliste en France. Hein. Bon, on est en, on est en 2015. Hein. Dans le pôle affectif, il va réévaluer la fierté, comme l'affect national par excellence, la fierté nationale. Et il va mettre également en lien avec cette appartenance nationale ce qu'il appelle la force des inscriptions territoriales, hein, l'inscription dans du territoire. Je cite un, un passage. La communauté politique totalement disséminée n'existe pas. C'est un passage explicitement, enfin implicitement tourné contre les, des, une philosophie politique qui serait inspirée des thèses de Gilles Deleuze et de Félix Guattari. La communauté politique totalement disséminée n'existe pas, elle est un fantasme pour fasciner des réseaux sociaux qui confondent jeu en ligne et forme de vie. Car à un moment, il faut bien se retrouver. Et il met en italique se retrouver hein, dans un territoire. C'est ce qu'il appelle la force des inscriptions territoriales. Ces formulations font signe du côté de quelque chose qui est ancien en France, qui est un nationalisme de l'enracinement, qui a été formulé en France à la fin du 19e et au début du 20e siècle, par l'idéologue nationaliste Maurice Barrès. Il faut relire, on le retrouve sur Internet, j'en fais une analyse systématique, de relire le roman de Barrès qui s'appelle Les Déracinés. Bon. Mais sans l'antisémitisme de Barrès, puisque Barrès, il oppose à leur le cosmopolitisme juif, bon. lui qui est déraciné. On n'a pas ça chez Lordon, mais il faut faire attention, on n'a pas ça chez Lordon, mais on a ça dans le climat idéologique. cest à le retour, par exemple, de la figure de Rothschild comme incarnation du mal, de Soros, etc. Donc de la figure du juif cosmopolite, banquier, etc. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit, qui est... Rothschild est revenu depuis la campagne de, de 2017... C'est un vieux fantasme français, puisque les, le travaux, les travaux de Pierre Birnbaum montrent que ça émerge en 1830, hein, le, le fantasme d'un anticapitalisme antisémite. Hein. Et ça ressurgit sans arrêt en France depuis 1830, hein, cette figure de Rothschild. Rothschild a eu une certaine importance dans le capitalisme à un moment donné. Aujourd'hui, Rothschild, c'est peanuts pour le capitalisme. Mais la figure de Rothschild, euh, disons, reste un élément euh, massif. Euh, rien que pour ça, euh, en, en janvier 2019, il y a un samedi, les figures principales du mouvement des Gilets jaunes font leur rassemblement un samedi, non pas à Paris, mais à Bourges. Donc il y a un grand rassemblement de plusieurs milliers de personnes à Bourges. Euh, il y a un reportage de Mediapart, euh, on voit les photos et la plupart des orateurs vont euh, euh, parler sur une tribune où il y a, sur plusieurs mètres de haut, une grande banderole RF Rothschild Family, avec le bleu blanc rouge. Donc, c'est aussi présent dans les Gilets jaunes de manière nette. Hein. Bon, cet élément. Euh, donc, il n'y a pas d'antisémitisme chez Lordon, mais par contre, dans l'ère du temps, il y a de l'antisémitisme qui peut connecter cette vision enracinée de l'identité nationale à la dénonciation des déracinés que sont les cosmopolites juifs, banquiers, etc. etc. Euh, dernier locuteur, ce que j'appelle un identitarisme inversé, ou il je vais finir là-dessus. Dans les groupes critiques aussi, il peut y avoir des usages identitaristes de re, des ressources critiques. C'est pour ça que je parle d'identitarisme inversé. Je m'appuie ici sur l'analyse d'un sociologue qui est Abdelali Hadjad, qui a bien mis en évidence ce qu'il appelle l'essentialisme inversé dans l'analyse des mouvements dits indigénistes. Euh, alors, je prendrai l'exemple des discours d'Uriya Bouteja, qui a longtemps été porte-parole du Parti des indigènes de la République, franco-algérienne. Elle était une des initiatrices de l'appel « Nous sommes les indigènes de la République » de janvier 2005, que j'ai signé d'ailleurs, cet appel de 2005. Elle est ensuite devenue la porte-parole et la figure médiatique principale du mouvement des indigènes de la République, le MIR, créé en décembre 2005, et qui s'est transformé en 2010 en Parti des indigènes de la République, le PIR. Ce groupe L'appel a eu un certain écho large. Le groupe lui-même, semble-t-il, d'après tous les connaisseurs, et notamment, un bon connaisseur, Abdelali Hadjad, ce groupe n'a jamais dépassé quelques dizaines de personnes. Donc c'est un groupe très faible. Le plus petit groupe anarchiste en France, c'est plus. Hein, je pense à l'OCL, l'Organisation Communiste Libertaire. Mais pourtant, euh, le Parti des Indigènes de la République a occupé un grand espace médiatique de, de, comme... Euh, comme chiffon rouge pour certains, comme soutien pour d'autres. Donc, par rapport à, disons, à quelques dizaines de personnes, il a occupé pendant plusieurs années un espace assez important. Alors, on n'a jamais su pourquoi, mais elle a rendu public sa démission du PIR le 6 octobre 2020 sur son compte Facebook. Et le PIR, maintenant, un groupe assez en retrait. Et récemment, elle a annoncé son soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Alors, dans ces textes, elle va progressivement affirmer une primauté de la contradiction postcoloniale dans l'espace des dominations. C'est-à-dire elle va considérer qu'il y a une contradiction postcolonisée, postcolonisateur qui est centrale, et donc l'oppression de classe ou l'oppression de genre sont des oppressions secondaires, qui doivent être mises de côté. Elle refait le schéma que faisaient certains marxistes à une époque, qui faisait de la contradiction de classe la forme principale et de ce qui concernait le féminisme, par exemple, une forme, ou le racisme une forme secondaire, elle fait la même chose, mais en mettant le racisme postcolonial au centre et en, fais, en mettant la classe et le genre comme secondaire. Ce qui va l'amener, contrairement à ce qu'on entend dans les médias, parce qu'on associe tout ça décolonial, pire, intersectionnalité, ce qui va l'amener clairement à, dans plusieurs textes à s'opposer aux problématiques de l'intersectionnalité parce qu'elle n'est pas pour penser l'intersection des différentes dominations, puisqu'elle considère qu'il y a une domination qui est plus importante que les autres. Hein bon. C'est pourquoi, par exemple, par, notamment, elle s'est affrontée aux féministes, dans cette perspective, elle affirme, je cite dans son livre de 2016, « Les Blancs, les Juifs et nous »,« La critique radicale du patriarcat indigène est un luxe. Pourquoi » Pourquoi Les femmes indigènes ne peuvent pas critiquer le patriarcat indigène, parce que la nécessité, dit-elle, c'est que les femmes indigènes doivent protéger leurs hommes, puisque c'est la contradiction principale. Donc elles doivent mettre en sortendine leurs revendications féministes, puisqu'elles doivent principalement défendre leurs hommes. C'est assez logique avec cette idée de faire de la contradiction postcoloniale l'élément principal et le reste l'élément secondaire. On trouve chez elle une dévaluation de la question de l'individualité qui va faire le pont entre le primat accordé à la contradiction postcoloniale et la tendance à un identitarisme communautaire. Je n'utilise pas le mot « communautarisme » parce que c'est un terme piégé en France. J'utilise le mot « communautaire » parce que un, le mot « communauté » est un des mots les plus utilisés par Uri Aboucheza comme élément positif. Bon, c'est elle qui utilise le mot « communauté ». Donc la notion positive de communauté est à géométrique variable d'ailleurs, parce que des fois c'est les Français d'origine maghrébine, des fois c'est tous les indigènes, cest depuis 1492, c'est-à-dire que ça inclut les Indiens d'Amérique, donc ce n'est ça, ça, pas exactement le même groupe tout le temps, et en passant parfois par tous les musulmans, ce qu'elle appelle euh, la Houma. La primauté supposée de l'oppression postcoloniale suppose obligatoirement, dit-elle, une allégeance communautaire, celle qui utilise l'expression une allégeance communautaire. Parce qu'il y, y a cette contradiction principale. Donc, donc on a une subordination communautaire qui porte un fantasme d'homogénéité méfiant à l'égard de toute hybridation, d'où son hostilité à la notion de métissage. Hostilité dans ces textes à l'idée de métissage, notamment, alors là, au mariage mixte entre musulmans et non-musulmans. Donc euh, elle est favorable à ce que, dans le cas d'un mariage d'un musulman et non musulman, il faut que le non musulman se convertisse à l'islam. Bon. Elle défend aussi le thème de l'appartenance entre enracinement territorial et communauté. Hein. Elle va avoir à un moment donné une, euh, une caractérisation de l'individu qui est proche d'un discours classique de Jean-Marie Le Pen. Elle dit... « J'appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l'Algérie, à l'Islam. » Donc se dessine un identitarisme communautaire en tant qu'une des modalités d'identitarisme inversé. Alors il faut signaler aussi un autre fil identitariste plus nettement nauséabond, c'est qu'elle commence à mettre en circulation en mars 2015 le thème du philosémitisme d'État, qui joue de manière ambiguë avec l'antisémitisme, puisqu'elle flirte avec l'idée d'un lobby juif qui pèserait sur l'État. Elle ne dit pas philosionisme hein, d'État, elle dit philosémitisme d'État, c'est très important. qu'elle utilise plutôt ça. Ce faisant, elle va activer un élément qui est beaucoup analysé dans mon livre, qui, qui est, euh, participe des dérèglements actuels, que j'analyse longuement, c'est la polarisation en France, d'abord dans le milieu antiraciste, puis dans toute la gauche, entre la, ceux qui donnent la priorité à la lutte contre l'islamophobie, mais qui vont minorer l'antisémitisme, et ceux qui donnent la priorité à la lutte contre l'antisémitisme et qui vont minorer, voire nier l'islamophobie. Et là, on a une polarisation très, très forte qui a commencé au, au milieu des années 2000 en France, dans le mouvement antiraciste, en opposant, disons, d'un côté, la LICRA et SOS Racisme, de l'autre côté, le MRAP et la LDH. Mais... À l'époque, avec une amie, on avait commencé à voir le problème. On avait fait une tribune dans Le Monde qui s'appelait « Nous sommes tous des juifs musulmans » pour essayer de dépolariser. Ça devait être en 2004, cette tribune du Monde. À l'époque, je travaillais à Charlie Hebdo. Même, J'ai dû faire une chronique dans Charlie Hebdo sur islamophobie et antisémitisme. À l'époque, on pouvait dans Charlie Hebdo utiliser le mot « islamophobie » sans problème. C'était les premiers usages du mot. Bon. Euh, mais ça n'a pas eu d'effet puisque, en fait, après, l'ensemble de l'espace politique à gauche a été polarisé par ça. Et donc, on a clairement maintenant ceux qui, je l'analyse dans le livre, ceux qui nient l'islamophobie, ceux qui nient l'idée qui qu'il puisse y avoir un antisémitisme, qui le minore, etc. etc. Euh, voilà donc, euh, j'en ai terminé là-dessus, une sorte de palette euh, d'identitarisme au sein de, du discours confusionnisme venant de la gauche. Et ces discours identitaristes à gauche, inversés ou pas inversés, renforcent les évidences de l'identitarisme ultra-conservateur. Sans que ça soit leur fonction, leur intention, leur volonté, leur conscience. Mais tout ça va contribuer à sédimenter une série d'évidences qui aujourd'hui pèsent lourdement sur les débats publics. Et qui traversent l'ensemble de l'espace politique. Voilà.